Vanelle, tu fais quoi dans cette tenue? Ok. Que je veux quoi? Mais tu étais censée m'attendre dans la chambre, non? T'es ah, changé d'avis. Donc, tu m'as me laver pour rien. Toi aussi. Donc, je te... comme je t'ai lavé là, ça t'a fait du mal. Donc, appelez 16 heures là, si tu prends un bon bain là, ça peut pas t'aider. C'est quelle histoire? Je t'ai dit que je voulais me laver. Pardon, et je sens que tu es un mon mec. Moi, je veux hey! Tu m'envoies hey! je, je je je je je hey! me laver pour y Tu me dis que tu me laves. Tu dis que tu moi mes me moi Laisse-moi tranquille, laisse-moi. C'est quoi? viens pas, tu ne, ne viens pas. Encore dans cette maison. Ne viens pas, même C'est histoire ça? Tu te laves. Pour je te fasse quelque chose, faut que je négocie. Tu vas négocier. Encore dans cette maison, vite. Encore dans cette maison. ne viens pas. Donne-moi mes bouts. Tu je vois pas dans pas quel état tu, lave tu lave me pas. mets. Tu vois dans quel état tu me mets. Problème, tu on va faire quoi oh. Tu es là, ça fait 5 jours, tu ne te laves pas. Tu Regarde comment tu sens, tu fumes, tu bois, tout ça mélanger sur toi. Ah, tu m'empêches même de dormir, tu me dis qu'en grand pas fait, on va faire, imbécile. Tu ne peux pas négocier, mais qu'est-ce oui, que je là On, on ne le fait pas. pas. On ne fait pas. Ce que je te dis que si tu ne te laves pas... Tu ne vas plus jamais voir mon corps dans la maison à partir de cet instant. Je veux, mais oui. Ça fait combien de, de cinq jours que je te lave 5 jours. 5, 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et ça fait quoi C'est parce que tu me, tu m'en prends, tu me mets me, me, me, me me me mal à l'aise. Tu me mets mal à l'aise ou quoi Je ne suis pas un robot et moi ça je suis quelqu'un qui colle. Je veux, mais oui. Plus jamais. Plus jamais tu ne vas plus jamais voir mon corps. Je dis que non. Le, même le slip, tu ne vas plus rien. Même quand il va aller me laver, tu ne vas pas voir. Tu ne peux pas te laver. Reste là. Entre, entre. Laissons-les épouser les femmes. Tu épousé les femmes, non c'est quoi ça, même Je suis la femme. C'est ça que été Tu vas peux me dire que depuis 5 jours 5 jours 1, 2, 3, 4, 5. 5 jours, tu ne te laves pas. 5. Et tu me dis que tu Est-ce que tu sens que je t'ai épousée Toi-même, ça. Je suis un poteau ici dans cette maison. Quand je veux, mais où tu me tournes Tu fais là-bas. tu ne vas pas les est un mariage, ça est un mariage, ça, ça m'arrive ça. Ben être bourré, t'es bourré, mon œil! Tu ne parles pas de manière tu ne parles pas qu'on te rembourse. Ah oui, mais oui. Tu sens, Je ne sais même pas d'où tu sors. Je ne sais pas si dans ton village ou bien où tu sors. On, on ne se lave pas. C'est quoi, il n'y a pas l'eau chez vous Mais je te m'achète quoi une baignoire. Tu me coins quoi une Tu me quoi Tu me coins quoi Quand tu me quoi, quand moi-même je ne suis pas à l'aise. Tu me coins quoi je dis que non, tant que tu ne te laves pas, il n'y a rien. Tu ne vas plus jamais voir mon corps. Ni ainsi comme aussi, tu que mon slip, je sens qu'il était dit à partir de Ne te lave pas, reste là. Ne te lave pas. <rire> ok. N'est-ce pas, tu es la mère de la maison, Je, si la me... maison. je suis seulement obligée de suivre tes ordres. Mais tu me garantis que si je ne pas me laver là, on va... On va faire. Va te laver. Tu es sûr Et tu que lave-toi, on va faire. On ne va pas faire comment Lave-toi bien, avec le savon. Va te laver. J'ai dit que tu vas me donner, mais aussi je me lave. lave. Oh, j'ai dit que va te laver, tu, lave la bord, <rire> bah, ça, si tu te laves toi d'abord. C'est quoi? Ah, ça c'est mal. Ça c'est mal me connaître. Eh. Si je me lave, si je me lave, laver, lave, lave, si me laver. Ok, je OK. Tu m'as même quelle histoire? C'est ça? Ce même ramasser ça. Quelqu'un qui ne veut pas se laver? Il y avait un homme à la ma maison, cinq jours, il ne se lave pas. Il s'ouille, il lave, il s'ouille, il lave. Il veste, tu me veste les odeurs, il cela. C'est quoi? C'est le mariage de quoi? Ah, voilà. On va faire maintenant. Même la police, quand tu n'aimes pas. Oh, eh! Au moins, aujourd'hui, suis la soirée à te laver. Tu ne savais pas que je suis de vingtaine. Chaque jour, je suis la soirée à te laver pour faire la soirée à te laver. Je te connais déjà. Pourquoi? Bon, je t'ai dit que je voulais me laver. Ah, tu dérange, donc. Faire mon tu cherches un gars propre non. Ah, C'est maintenant que ma folie va commencer. Je veux me salir maintenant jusqu'à la dernière énergie. Tu ne me connais pas. C'est maintenant que ma folie va commencer. Attends. Okay. Je me salue. Je... Attends, tu es sérieux. Tu veux un rapport. Tu ne me connais pas bien. Je me salue. Là que je finis, là que je finis, ne pas jouer au ballon. Je tiens à s'entendre la Je mets ton ici, la Je pas au Je me salue, <coughs> c'est moi qui lave mes amis.